Oh non, je l'ai vu non. Oh, bah, bah, non Il y a Steve de Minecraft. Non, ne dis pas qu'ils ah, l'ont mis. De... Mais non, mais on sort non, de putain Le oh, Ken. Ken putain, c est c est ils l'ont mis Ken. Ils l'ont Ils, ils mis Dieu. Ken. Ken, tu plus la merde. On y a non, un, non. un méchant. Oh. Ouais, alors, ouais, y a un méchant, non. Oh les yeux. Alors Llongard, me dis. Alors. alors soit Blanca ou soit Bison. Bison, c'est Bison. Bison Non Mais C'est quest ça C'est quoi Oh, J'aurais préféré Mysterio Stereo MDR. Qu'est-ce que ça Ah oui, c'était pas le mode. Ah, y'a Hugo Je suis dans Smash Je suis dans Smash Ouais Ouais, Hugo, vas-y Je suis un E-Click Oh non, ils vont encore parler de leur truc online Oh non, Oh non, y'a Mais Ton, comment il est Quoi Qu'est-ce que Attends Oh c'est qui qui a parié Shadow Oh, voilà, ah, bah, voilà. en, en fait, c'est dans... Oh, fais chier y'a y a tout le monde qui voulait ce personnage oh, au revoir, Godel Waouh, quel personnage très original ça, Chevalier <rire> noir C'est dans... Ah, c'est dans Sonic Oh, y'a y a tout le monde qui voulait et aussi et ce personnage Dommage Megaman 7 Mouche ouais, ouais, ouais, et main Mouche et main <rire> <J 'ai marre. rire> marre. Marre. Mais non, non il fallait non, évidemment qu'ils mettent un truc sur ça. qu'elle est mais passée bien, et non. du coup, ah, bien sûr, y Ken et bien il y a Kenny Ryu. Il fallait bien hein. qu'il y ait Gaï. C'est Jean-Claude Van N'oubliez pas, hein. <rire> mec. Non mais. <rire> on on pense, on Attends. Ouais. Ouais. Ok. Ouais, super. Let's. C'est super important. En vrai, il faut expliquer le jeu. Alors le jeu, il était créé en 1980. <rire> Alors, non. Alors, non, non. Le de... Alors en fait, pour connaître un bon jeu Smash Bros, il faut pas écouter les fans. Waouh Wow Eh hey, là le jeu de mots qui vient se passer Smash Atus Smash Atus Smash Atus Attends, Attends on... Mais quoi Mais on s'en. <rire> <'es l> <rire> tu peux le mettre en russe Nick Tamel Nick Tamel C'est quoi cette voix mec Aldeno Eh hey, maquet Happy, happy <rire> Ah ça je sais pas dire en russe <rire> like <rire> Combattant mi. mi Super là, va, Oh putain ça gueule ouais. Allez les nouvelles non. tenues Je veux chanter comme nouvelles ouais. tenues <rire> oh, oh putain Quoi Ah attends il va nous donner un petit aperçu Attention Attention Attention c'est là que tu vois Waluigi, t'es. Ah What? C'est Ok, droite, alors j'imagine, c'est un personnage de Mario. C'est un mode zombie Ce ah, sera un, un mode battle royal! Mario, non! Putain, il nique des mères. Ouh Super! Qu'est-ce qu'il se passe? Ouais, une plante pire il plante Pierre là! J'espère qu'il est oh. jouable. <rire> Mais quoi? NON! Mais... Non, Pardon Mais! NON! Mais non! <rire> non Mais non! NON! Mais qui, mais qui a demandé ça Mais quel mais... <rire> mais qui a demandé Mais qui Mais qui Mais qui va jouer ce personnage Mais mec je l'achète One, le jeu juste pour l'avoir Mais mais merde mais, attends, mais attends je veux <rire> voir son smash ultimate Attends je veux voir son smash ultimate Son ouais, smash Ultimate, Qu'est-ce que ça va être il vole Il Ah encore, encore je peux comprendre le smash, Ultimate, mais, mais tout le, tout le... Le... pourquoi pas, mais bon. Oh Mais Mais c'est trop... de la merde A few inches later. Attends, c'est la fin Attends, attends, attends, attends attendez Ok, attends, attendez, attends, attendez. Attends, attendez. Attends, attendez. Attends, attendez Oh, oh putain, y'a oh, les voix oh, Je vous le dis, c'est un mode Battle Royale oh, Je vous le dis Oh oh oh my God oh mec Le mode Le Mad d'histoire es es es <rire> Il est trop tôt Mais c'est Mais pourquoi il y a Fox qui était mis en avant hein, tu sais Et là il y a Mario qui va se mettre Par... Et là il y a Mario oh a... oh met... oh met... oh oh oh Qu'est-ce que. Oh, en plus, ce qui est drôle, c'est qu'ils communiquent entre eux. Ah, fils so good, <rire> c'est Thanos. Qu'est-ce <rire> que. que, qu qu que... What? Oh, bah, dit qu'il est mort, Under. <rire> Au revoir, Link. Ok, bah, tout le monde va mourir, c'est bien. Ah, voilà. fils so good, <rire> c'est Thanos. <rire> <rire> <rire> Thanos <rire> Oh non, qui son... Allez, clap, clap, allez, on <rire> des dedans. <doigts>. Kirby, <rire> ne meurs pas, s'il te plaît. <rire> Meillez, oh la feinte Il désintègre <rire> hein. Vous n'aurez jamais Non Du coup c'est <rire> qui les survivants Ils servent à rien eux hein. C'est qui les, su les survivants en fait J'ai pas compris non, Il y a aucun survivant là-dedans dommage. <rire> <rire> <rire> non mais attends, il attends, y a un Scurpy, Meta Knight oui Kirby, échappe-toi, échappe-toi, échappe-toi, échappe-toi, échappe-toi Kirby, échappe-toi, échappe-toi. Oui oui, oui. oui, oui Kirby est en vie. Oui Hugo. On dirait Lucas. Oui Kirby. Pourquoi ils sont pas montrés Ah non mais ils sont tous. T'as le gant de l'infini qui vient puis qui fait avec ses doigts comme ça. <rire> mais. mais... Ouais, juste Kirby qui est parti. Et là il y a qui il y a, Attends, qui... Y a qui arrive. Y'a pas de taille. <rire> ah bah, J'ai pas regardé sur quelle planète ils étaient tu sais Sur si Mars C'est sur la Terre en fait Oh si uh, sur le même Qu endroit que... que Brawl Ouais, c'est la même terre que Brawl. Okay, ils ouais, il il il il il deviennent des îles de minute. minutes. Kirby ma boy <rire> Il a <rire> envie de faire Oh Mais c'est pas là où ils ont annoncé Megaman Qu'est-ce que c'est Si si si c'est le même mot Attends putain la musique, la musique, la musique J'avoue il est mignon quand même Kirby Ils ont fait un thème avec la musique de Wage Ross Oh mon dieu Est-ce que ce serait le mode d'histoire Ça serait Bah regarde y'a les figurines Mais Mario c'est a en fait Non Mario c'est Golden Mais Mario ils est dans une cage de la chasse Je vais du miel dessus Je vole ton esprit Oh, c'est Et voilà, c'est l'aventure de Kirby. Je m'en fous. C'est le c'est le meilleur smash direct dans oh God. Mais c'est l'aventure de Kirby. Allez, c'est oh, pour tout le monde c'est le pire smash direct oh, mais moi en mode aventure merde quoi. Avec mode aventure putain, yes. Et ah mais on, on les débloque au fur et à mesure en chanson en base, c'est génial wow. Oh putain. Eh, c'est bon. bon, moi, c'est bon, moi, je vous défonce. Kirby, mène de l'aventure mmh. dans votre gueule. Ouais, Kirby, mène de l'aventure, direct. Eh, <rire> Kirby et le touchant mystère. <rire> ah merde, Kirby ça, c'est... Ah, ouais. ah merde, ah merde, ça, c'est... Chantez Mais il est pas jouable. <rire> merde Revolver slot, mais qu'est-ce qu'il fout là Mais <rire> qu'est-ce qu'il fout, lui, il vole Oh, des qui... nouveaux Des oui. nouveaux boss Yes Oh, s'il y a pas ce qu'ils en bossent, Attends, attends gars, je... attends. défonce La lueur et là, du et monde C'est un mode d'histoire Et là, en fait, c'est un DLC, lueur, tu, tu 50€. <rire> <rire> Ça serait acheté bien. J'aime bien, il y a le chat qui a marqué « Je vends ma femme <rire> ». <rire> Alors maintenant, on va me demander à du Dubois. Vas-y. Mmh. Ton avis. Nique ta mère, ça couraille. Mec, Et ai moi aimé, là, par contre pour, pour Kirby, euh, Kirby vous est fait à avoir, c'est son mode d'histoire. <rire> <rire>